Dans cette vidéo, je vais introduire quelques concepts en intelligence artificielle pour l'éducation, avec une petite perspective technique et une petite perspective historique aussi. Donc, c'est un domaine assez ancien. Euh, là, il y a au point que en, dans la communauté scientifique, il y a des conférences sur l'IA en éducation depuis assez longtemps. Par exemple, là, je vous ai mis une capture d'écran de la conférence de 2021. Vous voyez, c'est la 22e conférence en intelligence artificielle pour l'éducation. Donc ça a euh, commencé euh, bien avant le 21e siècle, en tout cas avant le 21e siècle. Et donc ça, euh, en français, on va beaucoup avoir des travaux, si vous voulez chercher sur Google, sur ce qu'on appelle les systèmes tuteurs intelligents, ou en anglais, vous le voyez ici, Intelligent string Systems. Et c'est un champ d'une discipline qu'on appelle les environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Les chercheurs euh, EIH travaillent sur ces IA pour l'éducation. Donc, euh, je vais donner quelques composantes d'une IA pour l'éducation, ou plus précisément d'un système tuteur intelligent. L'idée, c'est que déjà, il faut modéliser les connaissances. C'est ce qu'on appelle un modèle de domaine. Et une des, des composantes qui peut être d'un modèle de domaine, c'est le « Knowledge Graph » où on peut trouver dans la littérature le terme « graphe à épistème ». Donc l'idée, c'est de représenter d'abord les connaissances. Là, j'ai pris cette capture de la thèse de Maddy Millen, qui avait, fait, qui avait soutenu dans mon laboratoire à l'ENS Cachan, sur l'apprentissage du Python. Et donc là, dans son travail sur l'apprentissage du Python, euh, il avait euh, catégorisé donc, les types de données en Python, euh, une boucle while, euh, les conditions if-else, et donc avec des liens, en fait... De qui notamment pour, euh, entre les différentes connaissances. Donc, cette idée de modéliser la connaissance, elle est au cœur des fonctionnements des, des IA en éducation. Ensuite, deuxième composante importante d'un modèle, c'est euh, le modèle étudiant. D'un tuteur, c'est le modèle étudiant. C'est qu'on va inférer, on va faire des inférences, c'est-à-dire essayer de deviner ce que l'étudiant, l'apprenant, sait ou ne sait pas. Et donc, c'est à partir des actions qu'il fait, des, des, des exercices qui réussissent ou non, se représenter la maîtrise des connaissances avec une grande diversité de modèles pour faire ça. Et donc, actuellement, le « bias and knowledge tracing » fait partie des méthodologies qu'on euh, mobilise pour faire ça. Donc, l'idée ici, c'est qu'en en fait, on va euh, modéliser des éléments de connaissances, hein, les « knowledge components euh, », euh, et notamment modéliser le passage de « pas appris » à « appris ». Et donc, quand il est appris, on considère qu'il a plus de chances de répondre correctement à une question donnée, avec euh, le, la probabilité, quand même, euh, S de slip, c'est-à-dire qu'il se trompe même s'il a la connaissance, ou qu'il répond correctement même quand il l'a pas, c'est le guess. Donc, avec une logique de modélisation, peu importe comment on y arrive, on arrive à un modèle étudiant, où on va modéliser, entre guillemets, son esprit comme cartographier ses connaissances. Et qu'est-ce qui fait, en fait, le passage entre euh, la maîtrise des concepts et... Euh, le comportement de l'apprenant, c'est notamment une, une des techniques qu'on mobilise, hein, euh, selon les, les tuteurs, c'est ce qu'on appelle les cumatrices, et qui sont au cœur des IAO en éducation. C'est on va avoir un tableau en fait où on va avoir différents types de questions et on dit, bah, dans, pour pouvoir répondre à la question 1, il faut maîtriser le concept 2. Par exemple, ce concept 2, ça peut être être capable de faire une soustraction ou capable de faire une addition. Et en fait, avec un tableau assez complet, on sait, on cartographie les liens entre des questions, des items et euh, des connaissances. Et ça, ça va être, le, entre guillemets, le, la, la courroie de transmission qui va nous faire passer de le comportement sur une plateforme avec un tuteur à la cartographie des connaissances. Donc allez regarder dans le domaine des cumatrices. Donc on a parlé modèle euh, de connaissances, on a parlé modèle euh, d'étudiant, student model en anglais, et après le modèle de tuteur. C'est-à-dire que même c'est un peu, on peut faire une analogie avec les humains, c'est-à-dire que vous allez avoir, euh, même si deux personnes ont à peu près le même diagnostic sur, euh, sur un apprenant, sur ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, ils ne vont pas nécessairement se comporter de la même manière. Et donc, certains tuteurs peuvent décider, ah, je vais donner des indices pour qu'il arrive plus facilement à donner la bonne réponse, quand d'autres tuteurs humains, vont dire « Ah non, moi je ne l'ai pas du tout, je lui répète la question à la limite, mais je ne vais pas lui donner d'indice. » Et en fait, les modèles de tuteurs, en fait, ça permet de distinguer les différents types d'approches pédagogiques qui, toutes choses égales par ailleurs, avec un diagnostic identique, vont modifier le comportement du tuteur. Alors si vous creusez un peu la littérature sur les, les, les systèmes tuteurs intelligents, vous verrez qu'il y a un quatrième modèle qui est le modèle d'interface, mais je le trouve moins intéressant, du coup je ne l'ai pas évoqué dans cette vidéo. Donc historiquement, euh, en géométrie, les tuteurs euh, qui ont été inventés déjà il y a presque, presque 50 ans, hein. c'est assez ancien, hein. euh, dans les années 70, c'est eu un premier premier expérimentation, un gros buzz dans les années 90, euh, Andes, c'était un tuteur, donc là j'ai mis l'interface d'Andes qui était un tuteur pour la physique newtonienne, ils sont allés assez loin dans, dans la modélisation de ce que les, les apprenants savaient ou ne savaient pas, je crois, il me semble qu'il a même été utilisé par l'armée américaine. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de recherches euh, fréquentes sur la manière de, de. Il y a énormément de thèses et de travaux et même d'implémentations industrielle sur ce type de tuteur. Donc, là, l'écumatrice, par exemple, je... il y a énormément de recherches sur l'écumatrice, c'est un grand classique de la recherche en IA éducative. Et donc, un des autres euh, voies qui a été un peu explorée et que je trouve intéressante, c'est l'évaluation automatique des lacunes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va catégoriser des erreurs types pré-identifiées, avoir un catalogue des. des des erreurs classiques, et créer des exercices pour révéler ces erreurs. C'est ce qu'on appelle en anglais les « misconceptions », que j'ai traduit par « conception erronée » en français. Et donc C'est ce qu'on appelle, par exemple, donc, euh, ça induit qu'on est capable d'avoir les mécanismes à l'origine de ces erreurs et, euh, et, euh, et être capable de faire le lien entre une erreur donnée et une conception erronée. Et là, vous regardez dans la littérature, c'est ce qu'on appelle les « buggy rules », les règles erronées. Les « buggy rules », on peut les détecter avec l'IA. Donc, imaginez une IA qui soit capable, à force d'exercice, non seulement de savoir ce que vous faites, euh, ce que vous maîtrisez, mais aussi ce que vous maîtrisez mal. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que vous n'avez pas la connaissance, c'est que vous avez acquis une mauvaise connaissance. Ça peut être une mauvaise habitude en programmation. Ça peut être, par exemple, une mauvaise représentation de l'anatomie humaine. Et c'est intéressant aussi de savoir, par exemple, si on veut former automatiquement, évaluer automatiquement ce que c'est un chirurgien ou non, de savoir qu'il a mémorisé quelque chose de faux et qui peut tuer le patient. Et parfois, c'est plus important de savoir ce que les gens croient savoir et qui est mauvais que de savoir ce qu'ils ne savent pas encore. Donc ça, c'est une application très intéressante, je trouve, de l'IA éducative, mais pas encore assez industrialisée. Alors ensuite, on peut aller plus loin. Il y a beaucoup de types de tuteurs, tuteurs cognitifs, euh, qui vont permettre, par exemple, d'aller de, de, de, loin dans ces buggy rules, ces, ces, ces misconceptions, ces conceptions erronées qu'on peut avoir ancrées. Et donc, par exemple, là, sur ces publications-là, euh, j'ai repris de cet article, euh, analyse comparée de tuteurs cognitifs et un autre type de tuteurs à contrainte. Et là, il y a, ils ont fait le lien entre... Euh, euh, il faut trouver l'angle A à partir d'autres... Euh, enfin, on a l'angle A, on veut trouver l'angle C. Et euh, c'est un triangle isocèle, admettons. Et en fait, on a deux règles qui permettent d'arriver au résultat correctement. Et une buggy production rule, c'est une règle qui va donner le mauvais résultat et qui est un classique, une, une, imaginons une mauvaise habitude classique des, des apprenants. Et souvent, quand on voit l'erreur comme un écart à la référence, euh, on, on oublie le fait que c'est intéressant aussi d'avoir les conceptions erronées. Et donc, dans ce tuteur cognitif-là, on va détecter automatiquement, euh, à partir du comportement su, euh, sur, les, sur la plateforme, que la personne a cette mauvaise règle pour le, trouver l'angle. Donc là, c'est un, un exemple pour les mathématiques assez basique, mais on pourrait faire ça pour des choses beaucoup plus compliquées en programmation ou quoi au cas. Et donc, euh, je, vous, je vous recommande d'aller regarder les travaux de Corbett Koeniger, si vous voulez regarder euh, les tuteurs cognitifs de la recherche aux, des, classes, des, des classes expérimentales à toutes les classes. Et euh, à Pittsburgh, c'est une université en pointe, et Carnegie Mellon, c'est une université en pointe sur tout ce qui est tuteur intelligent. Et c'est vraiment aux États-Unis, là-bas, euh, Pittsburgh et Carnegie Mellon Université, que les choses ont été euh, les plus en, en avance à l'échelle de l'humanité. Donc voilà, ça c'est un, un tuteur cognitif en algèbre, juste pour vous montrer à quoi ça, ça, ça ressemble. Euh, vous voyez là, on dirait un peu les interfaces des Windows 95. Ça, c'était pour vous illustrer le fait que la recherche est assez ancienne sur le sujet. Alors on croit que en éducation c'est quelque chose de très moderne avec, euh, avec euh, les, les, les dernières avancées en, en, en deep learning. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est quelque chose qui a même été plus développé dans le passé qu'il ne l'est maintenant. Et là, on repart sur un nouvel intérêt pour lire en éducation et ça repart de plus belle. Et c'est pour ça que c'est important que le maximum de personnes se penchent sur la question. Voilà. Alors, euh, j'espère que vous avez compris à peu près les différents concepts qui étaient... Dans ce, présenté dans cette vidéo. Hein, J'admets que c'est un peu complexe, j'ai vulgarisé comme j'ai pu. Maintenant, ce qui me semble le plus important, c'est que vous soyez capable de vous pencher sur les différents acteurs qui existent dans ce domaine pour mieux comprendre comment ils fonctionnent.